Bonjour Loulou, comment allez-vous Moi, ça pète la forme. Et c'est fra... franchement, c'est vraiment vrai. Je pète la forme pour de vrai. Alors tout à l'heure, je sortais les poubelles. Hein On va parler de choses qui nous, qui nous touchent tous les jours. Hein On ne va pas se voler la face. Je sortais les poubelles. Et en sortant les poubelles, eh bien, euh, voilà, je suis toujours pas rasé d'ailleurs. Hein pas rasé, j'étais euh, décoiffé en plus. Et je sortais en pantoufle. Et donc moi, mes deux sacs à la main, je sors, décoiffé débrailler limite, enfin, bon, si on veut limite, hein, et qui arrive à ce moment précis, le secrétaire de monsieur le maire, le maire de la ville dans laquelle j'habite, le maire euh, avec, le, qui je, avec qui je fais de la politique, mais pour qui je suis dans l'opposition, donc on n'est pas des potes non plus, hein, et plusieurs choses auraient pu me traverser l'esprit, du genre, mince mais comment il m'a vu Mais quelle horreur Et j'aurais pu me faire toutes sortes de scénarios euh, catastrophes du style Oh là là là là, punaise, ils ont l'habitude de me voir en costume, ils ont l'habitude de me voir bien fringué. Euh, voilà, et, euh, et voilà, on aurait pu en effet, enfin j'aurais pu rentrer dans toutes sortes de, de scénarios catastrophes, que c'est dramatique que euh, le secrétaire de M. le maire m'ait vu et Oh là là, il pourrait peut-être en parler en, en mairie, et ils, ils vont se moquer de moi. Eh bien je m'en fous. En fait, on s'est regardé, et puis je, je me suis même approché de lui, j'avais entre-temps déposé les poubelles. <rire> on s'est serré la main, on s'est dit bonjour, et puis finalement, on est tous des êtres humains. Et euh, voilà, ne pas se compliquer la vie. Voilà, c'est un être humain comme nous, lui aussi, il doit sortir ses poubelles, lui aussi, il est en pantoufle et si ça se trouve, lui aussi, il est encore moins bien coiffé que moi le matin, parce qu'il a une tignasse comme ça. Et euh, voilà, simplifions-nous la vie pour être heureux. Voilà, ça c'est vraiment le credo. vous m'entendez souvent dire, mais c'est vraiment ça, quoi. Parfois, on se complique les choses et alors, on s'en fout, on est tous des êtres humains. Voilà, c'était pas important pour moi, j'espère que voilà, ça, ça peut vous servir à vous également. Arrêtons de nous faire des films de catastrophes qui ne servent strictement à rien. On est tous des êtres humains, et si on... Déjà, pour nous, c'est clair, ça nous mettra déjà beaucoup plus à l'aise face à d'autres personnes qui pourraient ou nous impressionner, ou nous donner l'impression que qu'on euh, est grillé. Non. Voilà, donc, je répète, simplifiez-vous la vie, et soyez heureux, et je vous dis à demain. Ciao